Les gars, j'ai envie de vous dire un truc. Vous voyez, euh, Noël anniversaire, c'est important. Et vu que Noël anniversaire pour moi c'est en même temps, on va dire. Et ben, j'hésite entre deux cadeaux, entre ces katanas. C'est là là. Ou euh, c'est où, c'est ça, entre cette ou cette manette. Et j'hésite vraiment à ce que je vais choisir une belle manette parce que la mienne elle est catastrophique ou bien des katana pour faire une décoration car j'adore euh, mon meilleur personnage de manga c'est zoro voilà j'ai regardé tout one piece et j'adore et il a l'air d'être stylé hein. faut pas se mytho donc euh, dites moi en commentaire et puis ben voilà allez ciao